Merci Olivier pour cette belle introduction. Je crois que ça a introduit en fait les différents sujets qui vont venir donc il n'y aura pas de questions. On va gagner un petit peu de temps et puis on appelle tout de suite Joël Joël Dagorne. Est-ce que toutes les amyloses ont une hypertrophie ventriculaire gauche Bonjour à tous. Merci, Thibault. Merci, euh, Olivier. Donc, euh, pas 10 diapos, mais 10 minutes. Donc, on y va. Donc, euh, donc je vais vous parler de l'hypertrophie ventriculaire gauche et des amyloses. Euh, pas de conflit d'intérêt. Juste pour vous montrer où se situe bourgoin jailleux euh, En fait, quand vous allez au ski, euh, à la sortie de Lyon, le premier endroit où vous commencez à bouchonner, ben, c'est Bourgogne-Jailleux. Alors, j'aurais pu aussi appeler ma, ma présentation « Peut-on détecter précocement l'amylose ?» ou même « Comment détecter précocement l'amylose ?» Je vais commencer par mon cas clinique, un patient de 75 ans qui a pas mal d'antécédents, dont un canal carpien bilatéral opéré, hypertendu, qui a un traitement conventionnel, qui a du l'air caprès pour son hypertension. Et je vais le voir en consultation dans le cadre d'un bilan cardiologique de suivi. Il est asymptomatique, la tension artérielle est plutôt bien équilibrée. Il n'y a un examen clinique sans particularité, le CG est peu contributif. À l'écho, il a un ventricule gauche qui paraît un petit peu hypertrophié, hyperkinétique, de petite taille, mais sans HVG majeur. Quand on mesure les épaisseurs, il a surtout un septum basal qui est augmenté à 14 mm avec des autres parois qui sont d'épaisseur normale. Quand on regarde le flux mitral, on a quand même l'impression que le flux est pseudo-normal avec un DTI inversé et un grand E sur petit e élevé. Le strain retrouve une baisse mal systématisée, sans véritable gradient. Donc, Compte tenu du contexte avec l'anticide carpien bilatéral, cet HVG modéré, et une possible dysfonction diastolique. J'ai quand même demandé euh, une scintigraphie osseuse en fait, qui s'est avérée positive avec un, un stade 3 de Perugini, donc, euh, confirmant le diagnostic d'amylose, euh, qui s'est avérée une amylose à transthyrétine sauvage, Voilà. Donc avec une, une HVG qui était au départ euh, peu importante. Alors, quel est le profil de... Euh, alors, pour commencer, l'amylose c'est une maladie infiltrative caractérisée par le dépôt de, de fibrilles amyloïdes dans le cœur et en particulier au niveau des parois ventriculaires. Donc, ce qui va se traduire par une augmentation des, des épaisseurs pariétales et ce qui fait que LHVG est la pierre angulaire du diagnostic d'amylose. Alors, quel est le profil de l'hypertrophie dans les différentes populations d'amylose Il y a pas mal de papiers là-dessus. Euh, donc, On voit dans cette population d'amylose wild type que les épaisseurs paréritales sont souvent assez importantes, 17 mm, 15 mm pour la paroi postérieure. Un élément important à prendre en compte, c'est que dans cette étude, il y a un quart des patients avaient une hypertrophie asymétrique. Donc, C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger et pas éliminer le diagnostic dans les... parce qu'on n'a pas une hypertrophie bien concentrique. Le travail de PINA a évalué l'hypertrophie chez les patients avec des white types et versus des patients AL. Il a retrouvé également des épaisseurs pariétales assez importantes, hein, au moins à 17 mm, avec des intervalles libres à 3 et 2 mm. Euh, dans les amyloses AL, c'est intéressant, on avait des épaisseurs qui étaient un peu moins importantes, de façon significative, autour de, de 15 mm. Alors, on peut se dire que c'est probablement parce que les patients avaient des, des diagnostics tardifs qu'on a des épaisseurs pariétales si importantes. Donc ce qui est intéressant, ce serait de voir chez des patients qui sont dépistés précocement quel est le niveau d'hypertrophie. Donc là, il y a une étude intéressante qui a été présentée cette année sur des patients avec forme précoce, donc stade 1 du, du NAC, qui est une classification qui a été établie par nos amis anglais. Euh, en fonction du taux de netteté pro-BNP et de la débit de filtration glomérulaire. Ils ont, mis, euh, ils ont même séparé le stage 1 en deux stages, stage 1A et 1B, donc pour les formes vraiment très précoces. Et quand on regarde le, le niveau d'hypertrophie, en fait, on se rend compte que euh, finalement, les épaisseurs sont quand même assez, assez importantes. Donc les, pour les patients qui sont vraiment considérés comme très précoces, on a quand même des épaisseurs à 16 et 15 mm, et même 17-16 mm pour les stages 1B, donc les patients qui sont censés être euh, à des formes... Euh, précoce, donc débutant. Alors, finalement, est-ce que la myose cardiaque sans HVG, est-ce que c'est vraiment une question Est-ce que c'est un vrai problème euh, Finalement, il y a très très peu d'études dans la littérature. Il y en a deux qui sont intéressées à ce sujet. Euh, une première, sur une étude espagnole qui a analysé des patients hospitalisés pour décompensation cardiaque avec les feux préservés qui n'avaient pas d'HVG à l'écho. Donc, au départ, ils ont inclus plus de 300 patients, mais pour des, des raisons de critères d'exclusion et de refus de consentement, finalement, ils se sont retrouvés à la fin avec seulement une soixantaine de patients. Ce n'est pas une très grosse étude. Donc, le diagnostic positif, c'était une scintigraphie osseuse positive. Et dans leur population, ils ont isolé trois patients, soit 5 des patients donc, qui avaient une scintigraphie positive sans HVG. Tous les patients avaient une analyse génétique négative et aucun n'avait de gaméapathie monoclonale. Alors quand on regarde le profil des patients pour voir s'il y avait des éléments discriminants entre les deux groupes, en fait au niveau du profil clinique, il n'y avait aucune différence. Au niveau biologique, il y avait juste une augmentation un petit peu plus importante de la troponine et au niveau de l'échographie, aucun critère discriminant, que ce soit dans la taille de l'oreillette, la dysfonction diastolique, même si dans l'étude, ce n'est pas très, très bien décrit. Donc aucun élément discriminant sur l'échographie, sachant qu'il n'y avait pas de données de strain. Donc en tout cas, une très très peu de patients positifs et sans critères qui permettent de, les, de les discriminer des patients qui n'avaient pas d'amylose. La deuxième étude avait un profil complètement différent, c'est une étude rétrospective sur une centaine de patients qui étaient connus pour amylose, qui étaient traités dans un centre tertiaire, donc il y avait à la fois des patients avec amylose AL et des patients trans ATTR, donc, euh, ils, ont regardé, ils ont comparé les patients qui avaient ce qu'ils appellent une « increased wall thickness », donc une augmentation de l'épaisseur pariétale supérieure à 12 mm, avec les patients qui n'avaient pas d'épaississement. Euh, ils ont retrouvé 9 patients, donc 9 de leur population, qui n'avaient euh, euh, pas d'augmentation de l'épaisseur pariétale. Euh, quand on voit le profil d'hypertrophie, donc les patients qui avaient euh, une hypertrophie avaient vraiment des, des hypertrophies importantes, à 17 mm en moyenne, 16 mm pour le la poroi postérieure, et patients qui n'avaient pas d'hypertrophie, donc avaient vraiment des épaisseurs pariétales qui étaient strictement normales, à 10 mm. Euh, L'élément intéressant, c'est de noter que quand on regarde l'éthiologie, dans 100 des cas, des patients qui n'avaient pas d'hypertrophie, c'était des patients avec amylose AL. Euh, ce qui n'est pas forcément une surprise, parce que lorsqu'on regarde les recommandations pour le diagnostic d'amylose AL, en fait, il faut avoir une donnée euh, anapath donc la biopsie extracardiaque, et soit un aspect d'imagerie typique, donc éco-IRM, ou des dosages anormaux des biomarqueurs, NT-proBNP ou le troponine Donc, en fait, on n'est pas forcément obligé d'avoir un aspect d'imagerie caractéristique pour poser le diagnostic d'amylose à elle. Alors, en pratique, comment essayer de diagnostiquer plus précocement les amyloses Donc, le groupe de travail de l'ESC a... A publié un travail très intéressant, des recommandations vraiment euh, très intéressantes. Ils partent quand même de l'hypertrophie ventriculaire gauche, donc avec un seuil à 12 mm, donc qui permet de, suspens, de suspecter une amylose. Et puis ils y rajoutent la recherche de ce qu'ils appellent les red flags, des drapeaux rouges, des clinical scenarios, donc qui correspond à ce tableau. Que je vais vous le montrer en plus grand. Donc, c'est des éléments cliniques ou d'imagerie qui doivent faire aller plus loin dans la recherche diagnostique. Donc ça c'est vraiment un élément très intéressant, c'est la présence d'une insuffisance cardiaque à plus de 65 ans, d'une sénosartique à plus de 65 ans, d'un patient qui devient normotendu alors qu'il était hypertendu, des neuropathies périphériques, une protéinurie, des hématomes cutanés, un canal carpien bilatéral ou une rupture de tendon bicipital, des anomalies à l'IRM ou du strain et puis des anomalies électriques, le microvoltage, les pseudo ondes Q et les troubles conductifs. Donc à partir de ces éléments, il faut après enchaîner sur la la démarche diagnostique classique, donc avec la scintigraphie et la recherche de gammapathie Donc au final, l'amylose cardiaque sans HVG, c'est quand même quelque chose de rare, mais il faut savoir se méfier de l'amylose à elle. Et pour le dépistage précoce, donc en cas d'HVG mineur, il faut vraiment rechercher les red flags et ne pas hésiter ensuite à enchaîner sur la démarche diagnostique classique. Je vous remercie.